Comment vous fixer des objectifs dans la vie Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de grands auteurs, de coachs professionnels qui ont développé des méthodes très efficaces pour fixer des objectifs, notamment la fameuse méthode SMART. Mais toutes les méthodes que je vais vous montrer, en fait, convergent sur deux principes. Le principe de la déclaration et de la visualisation des objectifs. Et justement, la méthode que je vais vous présenter maintenant est une déclinaison de ces deux principes et elle se passe en quatre étapes. Première étape, c'est tout simple. Commencez par écrire tout ce que vous voulez obtenir dans la vie. Je veux maigrir, je veux obtenir une voiture, je veux avoir le baccalauréat, etc. Vous notez ça sur une feuille de papier. Et puis, vous, vous essayez en fait de, de ne pas vous limiter. Pourquoi c'est important d'exprimer vos envies sur le papier C'est important parce que ça vous permet de déclencher deux outils de réussite, c'est-à-dire la foi et la volonté. Un objectif qui n'est pas marqué, qui n'est pas exprimé sur du papier est un rêve. Deuxième étape, vous passez maintenant à la précision de vos objectifs. Ce n'est pas simple aussi de dire « bon voilà, je veux de l'argent ». Il faut dire combien d'argent vous voulez. Un million, dix millions, un milliard. Si vous voulez un véhicule, quelle est la marque du véhicule Si vous voulez avoir le bac Combien de points vous voulez obtenir Est-ce que vous voulez l'obtenir avec une mention bien ou assez bien Précisez, parce que là, en précisant votre objectif, ce qui va se passer, c'est que vous allez déclencher deux autres outils de réussite. La planification, parce que grâce à un objectif précis, vous pourrez planifier, mais surtout la détermination, parce que vous aurez visualisé hein, à l'avenir ce que vous voulez obtenir. Troisième étape, on passe maintenant au classement par ordre de priorité de vos objectifs. Alors c'est simple, il s'agit en fait de dire quel objectif on va mettre cette année, on va atteindre cette année, dans deux ans, dans trois ans ou dans le long terme. Et donc cet objectif-là va vous permettre d'être focalisé en classant les objectifs en court, moyen et long terme. Et le dernier, c'est l'étape la plus importante, il faut justifier l'importance de vos objectifs. Alors de quoi s'agit-il Quand vous avez un objectif, il faut vous poser la question de la finalité de votre objectif. Je veux avoir le bac, pourquoi Je veux être riche, pourquoi Pourquoi je veux avoir 10 millions par mois Quelle est la finalité de votre objectif En vous auto-questionnant sur la finalité de vos objectifs, vous avez la capacité de vous assurer si l'objectif est valable de vos efforts de travail et de votre énergie, ou bien... Euh, il n'est pas, pas du tout valable et vous pouvez supprimer cet objectif-là. C'est l'élément le plus important parce que à cette étape, c'est là que va se déclencher ce qu'on appelle la motivation. Pendant l'atteinte de vos objectifs, vous aurez des obstacles dans votre vie. Et si vous êtes suffisamment motivé pour vos objectifs, vous pourrez persévérer et être discipliné pour les atteindre. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation la méthode est simple. Pour vous fixer un objectif de vie, il faut d'abord, un, déclarer cet objectif-là avec précision et puis le visualiser. Ce qui va vous permettre de déclencher une série d'outils nécessaires pour la réussite que sont la foi, la motivation, la discipline, la planification. Je vous remercie.